Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures. L'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur les gens aussi qui y sont présents pour voir un film ou pour autre chose. Là je vais vous parler de deux types de clients que j'ai déjà eu dans les salles de cinéma. Un en tant que spectateur et l'autre en tant qu'agent. Euh, les premiers spectateurs dont je vais vous parler ce sont des spectateurs que personnellement... <rire> je vais être méchant mais que je déteste fondamentalement. C'est les spectateurs qui viennent au cinéma, mais qui n'ont aucun intérêt à voir un film, parce que ce n'est pas leur but. Les spectateurs que j'ai en tête sont deux petites dames, assez âgées. Je ne saurais même pas vous dire la tête qu'elles ont, parce que la seule chose dont je me souviens, c'est que la séance a commencé, et je les entendais parler. Pendant les pubs, on s'en fout. Hein. On fait tout ce qu'on veut pendant les pubs. Il y en a certains qui regardent nos téléphones. Il y en a d'autres qui sont en train de lire un bouquin. Il y en a d'autres qui sont en train d'écrire de des trucs sur leur ordi ou autre chose. C'est les pubs. Honnêtement, moi, ça me paraît cohérent pendant la pub de faire un petit peu tout ce qu'on veut. On n'est pas des vaches qui vont constamment regarder les publicités et se dire Oh, j'achèterais bien ça. Oh, ça, ça a l'air vachement bien. À la limite, tu t'arrêtes pour les publicités. Mais sinon, j'ai aucun souci avec ça. Mais la salle a commencé à s'éteindre. Donc là, il y avait les premières bandes-annonces juste avant le film. Et le film commence. Et ces deux petites dames, bah visiblement, elles avaient beaucoup de choses à se raconter. Et quand je dis beaucoup, c'est que vraiment, ça devait être très important, parce qu'elles se sont pas dit qu'elles allaient baisser le ton. Elles étaient en train de parler bah, comme je vous parle là, alors que le film était commencé. Et que bah, j'étais juste devant elles. Pour l'excuse, à la limite, je veux bien croire qu'elles m'ont pas vu. Même si j'ai des doutes, parce que j'étais pas non plus hyper loin devant elle, Donc honnêtement, je pense qu'elles m'ont vu. C'est juste que s'en foutaient. Et donc du coup, il a fallu que j'intervienne. Bon, j'ai essayé d'intervenir doucement, pour éviter euh, des cris ou juste de l'énervement. Et les deux petites dames se sont mises à râler. Et en fait, deux minutes plus tard, elles sont parties. Ça, c'est vraiment le genre de spectateur que je n'aime pas avoir en tant que spectateur avec moi dans une salle de cinéma de se dire, on va aller voir un film, mais ce n'est pas le film qui nous intéresse, c'est de causer. Avec un café, hein. ça te coûtera moins cher, il y aura une meilleure ambiance, et en plus, tu auras une boisson chaude, ou froide, comme tu veux. Et l'autre type de spectateur, alors cela, il m'éclate. Euh, contexte, fin de séance, vers 22h, euh, je vais faire une salle. Parce que en gros, lorsque tout est fini, on doit s'occuper de faire les salles pour vérifier qu'il n'y a plus personne dedans, pour être sûr que lorsqu'on ferme le cinéma, tout est bon. Et il restait deux spectateurs. Alors je vais éviter de vous les identifier pour que vous voyez la tête qu'ils ont, mais disons que... Bah, pareil, c'était pas le film qui les intéressait. Ils étaient plus venus là pour faire connaissance. De manière très rapprochée. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui débarque pour faire la salle. Donc ils se sont sentis très bêtes. Et c'est une des rares fois où, honnêtement, je ne savais pas où me mettre en tant qu'agent. D'habitude, lorsqu'on arrive dans la salle et qu'on voit qu'on embête un petit peu des gens, à la limite, on va faire des trucs, on avance sur les premiers rangs, on est en train de nettoyer les allées, on check. Mais alors là, je ne savais vraiment pas quoi faire. Dans ma tête, j'étais perdu. Parce que pour moi... J'étais arrivé au pire moment imaginable, je les avais gaulés dans la pire situation possible, et je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai fait le meilleur move du monde, c'est-à-dire rentrer, ils m'ont vu, et tout doucement j'ai reculé. Pour ressortir. On aurait dit un cartoon le truc. Mais vraiment, je ne savais pas où me mettre. C'est deux types de spectateurs très différents, mais c'est deux types de spectateurs qui pensent de, je pense, de manière profondément juste dans leur tête, que la salle est à eux. Alors, désolé, mais la salle n'est pas qu'à un titre de spectateur. Elle est à tous les spectateurs. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.